Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 13 mars 2018, ouais, ben, la période des impôts commence euh, en même temps cette année que cet automne, c'est quand même euh, l'élection ici au Québec pour élire des gens qui s'en viennent avec euh, un paquet de, de programmes de séduction, un programme de séduction pour nous ici les poulets dans le poulailler. Il euh, y en a plusieurs qui savent ce que je pense de ça. Écoutez, euh, on était aviculteur, mon père était aviculteur. Et aujourd'hui, ben, je peux faire la comparaison. ok Écoutez bien une chose, puis vous allez trouver ça drôle. Euh, C'est un peu comme la population ici, on est des poulets dans un poulaurier. Euh, ceux qui nous gouvernent, on les appelle les aviculteurs. C'est eux autres qui remplissent nos trémies, qui s'arrangent pour que la litière soit propre, qu'on aille toujours de l'eau propre, qu'on soit à la chaleur. Puis ils nous donnent des bonbons. Ça, c'est les agriculteurs. OK? Mais on est toujours des poulets. On n'est rien pour eux autres. On est leur produit qui les enrichit. Moi, je suis rentré dans la gang. Moi, là, je suis rentré dans le poulailler, mais comme un, comme un loup. Vous comprenez? Et euh, moi, je protège les poulets. Au lieu de donner ces poulets-là à manger, à nos gouvernements, moi, je les protège. C'est certain que si j'ai 36 millions de poulets, de temps en temps, tu comprends-tu, si à quelque part, il y a un poulet qui meurt, ben, je vais le manger, parce qu'étant donné que je suis un animal, moi, je n'ai pas besoin de tuer, il en meurt tout le temps, tous les jours, des poulets. Puis, ils sont encore chauds. Euh, je me souviens, quand on faisait le tour des étages, on ramassait tout le temps des poulets morts, dans le boulot. Donc, je suis un loup, mais je ne tue pas les poulets pour les manger. Alors que le gouvernement, lui, il ramasse tout. Il veut notre bien, il veut tout au complet. Donc, ce qui arrive dans cette situation-là, c'est que moi, j'arrive avec des vérités révélées. Je vous révèle des vérités, puis je vais vous en révéler une aujourd'hui. Ouvrez grand vos oreilles. Essayez d'ouvrir votre QI, hein, votre quotient intellectuel. Ouvrez votre QI. Même ceux qui ont 10 de quotient intellectuel, Ouvrez votre QI, votre quotient intellectuel, pour comprendre ce que je vais vous dire. Vous savez qu'il n'y a pas de loi ici au Québec. Ça fait un million de fois, dix millions de fois que je vous le dis depuis plus de 25 ans. C'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec. La loi I3 de 1985, qui est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, à l'article 1, qui définit le mot « loi » comme étant une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Je répète. Loi, la définition du mot loi dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, c'est ceci. Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Il dit ça comprend une loi. Savez-vous quelle est la loi que ça comprend? Ça comprend la loi fédérale, L, euh, la loi fédérale Z03. Sur. Euh, ça, c'est les lois habilitantes non législatives. Hey! Imaginez-vous, c'est des lois habilitantes non législatives. Donc, les gens qui payent des impôts ici au Canada, comme au Québec, le lieutenant-gouverneur qui paye des impôts, le gouverneur général qui paye des impôts, euh, le premier ministre est censé payer des impôts, les ministres payent des impôts, les députés payent des impôts. OK? Les policiers payent des impôts les huissiers paient des impôts, les notaires paient des impôts. Tous ceux que je viens de vous énumérer actuellement sont tous enregistrés au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Donc, tous ces gens-là, ce sont des gens qui sont subordonnés, qui sont assujettis à Revenu Québec. C'est Revenu Québec qui est le « big boss », et le sceau du registraire des entreprises du Québec, comme l'indique la loi sur les corporations, la loi C-38 du Québec, dit que le sceau du registraire des entreprises du Québec a le même pouvoir et les, la, la, la même puissance, la même autorité que le sceau du lieutenant-gouverneur euh, Jean-Michel Doyon, qui est un ancien bâtonnier du barreau du Québec, qui paye des impôts, lui aussi, à moins que tous ces gens-là nous mentent. Je vais vous dire, tous ces gens-là nous mentent ils ne payent pas d'impôts. Parce qu'ils savent, les autres, qu'il n'y a pas de loi. Mais quand ils vous disent qu'ils payent des impôts, même si les médias d'information vous disent qu'ils payent des impôts, ces gens-là ne payent pas des impôts, même que ça m'étonnerait que des gars comme PKP payent des impôts. ok Parce qu'il n'y a pas de loi. C'est écrit dans la loi qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de constitution, il n'y a rien qui autorise le gouvernement à nous pénaliser, à nous punir, parce qu'on ne paye pas d'impôts. Et n'oubliez pas une chose, ça fait 30 ans que je l'explique ça aussi, il n'y a pas un sou de vos impôts qui va pour les programmes sociaux, pour les routes, pour tout ça, il n'y a absolument rien. Ça paye seulement l'intérêt de ceux qui financent les banques, des financiers bancaires comme Power Corporation, Desmarais et compagnie, c'est ces gens-là qui appartiennent les banques. Et tous les gens très très riches ici, au Canada. Les banques sont leur propriété et tous les impôts qu'on paye ne payent même pas les intérêts que ces gens-là euh, doivent retirer de l'argent qu'ils déposent dans les banques pour faire fonctionner le système. Donc, étant donné que ces gens-là vous disent qu'ils payent des impôts alors que c'est complètement faux, ces gens-là sont des voleurs. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Savez-vous pour quelle raison que sont des voleurs? C'est parce qu'ils le savent, eux, pareil comme moi, qu'il n'y a pas de loi et il n'y a pas de constitution qui permet de prélever des impôts. Et quelqu'un qui vous dit qu'il paye des impôts alors qu'ils savent, comme moi, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution, c'est un voleur parce qu'il se trouve à financer ces institutions-là qui permet à ces institutions-là de continuer à voler tout le peuple au complet. Mais moi, je ne les crois pas. Ces gens-là ne payent pas un sou d'impôt. Les gens qui sont au contrôle des médias d'information ne payent pas un sou d'impôt non plus. Pas plus que les ministres, les députés, les notaires et tout ça. Puis si vous dites ça, c'est complètement faux. Puis je vais vous donner une preuve de ça. Le Québec, c'est un pays depuis 1968. Le Québec, c'est un pays depuis 1968, quand ils ont aboli l'Assemblée législative, le Conseil législatif, et les pouvoirs et l'autorité du lieutenant-gouverneur qui sanctionne les lois. Ils ont tout remplacé ça par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale du Québec est enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec, sous la forme juridique 88. Je n'ai pas le numéro de dossier devant moi actuellement, mais c'est sous la forme juridique 88. Et l'Assemblée nationale, quand vous lisez le fameux document en question, c'est bien dit l'Assemblée nationale a été créée en 1867. Ils viennent déjà là de vous mentir. Alors qu'en 1867, c'était du bicaméralisme législatif au Québec. C'était l'Assemblée législative, le Conseil législatif, et les lois après le Conseil législatif étaient sanctionnées par le lieutenant-gouverneur. Aujourd'hui, le lieutenant-gouverneur et le gouverneur général n'ont plus d'autorité depuis 1951. Mais euh, en 1985, si on revient plus tôt, ben, automatiquement, en 1985, on ne peut pas du tout, du tout, du tout euh, euh, croire et prétendre que le gouvernement actuellement euh, est là pour nous dire la vérité, puisque euh, le, le, la, la dévolution de la couronne, c'est bien dit dans la loi du Parlement du Canada que le Parlement continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne. Êtes-vous au courant de ça? Non. Êtes-vous au courant que le Québec, c'est un pays depuis 1968, et que l'Assemblée nationale, qui soi-disant a été créée en 1867... Euh, L'Assemblée nationale, quand elle a été créée en 1968, c'est en violation des articles 71 à 80 de l'acte de l'Amérique du Nord britannique et en vertu de la violation de l'article 91-29 du même acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Et c'est caché. Hey, écoutez, tant y des médias d'information qui sont là pour vous dire qu'ils ont, ont hâte de faire du Québec un pays ils veulent faire du pays du Québec de 1968 un pays du Québec de l'an 2000, 2018, 2020 et tout ça. Et nous, et, et moi, qui surveille mes poulets dans le poulailler contre ceux qui essayent de ramasser mes poulets qu'on appelle nos gouvernants, je regarde mes poulets, puis mes poulets, c'est certains qui ne comprennent rien, le QI de nos poulets, là, de mes poulets à moi, là, le quotient intellectuel, n'est pas fait pour comprendre le droit comprendre la loi. Il est fait seulement pour manifester. Et moi, je vais te dire, je ne suis pas quelqu'un qui manifeste, je suis quelqu'un qui réagit. Et assez rapidement, merci. Donc, euh, actuellement, ceux qui payent des impôts chez nos gouvernements sont là pour financer les institutions délictuelles illicites, les bandits, qu'on appelle Revenu Québec, Revenu Canada, parce qu'il n'y a pas plus de lois au Québec qu'au Canada actuellement pour prélever des impôts. La reine n'est plus là, il n'y a plus de pouvoir exécutif. La sanction royale, c'est celui qui fait les lois qui sanctionné sanctionne autres mêmes C'est le premier ministre qui fait des lois qui va sanctionner ses propres lois. On appelle ça de la situation de conflit d'intérêts. Les juges sont en situation de conflit d'intérêts parce que les cours sont toutes enregistrés au des entreprises de Revenu Québec. Et quand tu demandes aux juges. Monsieur le juge, récitez-moi donc ici, lisez l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu du Québec qui dit « Loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ». Dites-moi ça, là, devant tout le monde, là, ici, on est enregistré, je vais aller chercher l'enregistrement ensuite, le, on appelle ça le repiquage audio. Dites-le, il ne voudra pas le dire. Je vais vous donner un exemple, j'ai une procuration qui a été faite par le cabinet Brunet-Dufour-Lagenais, à Gatineau. Et... Euh, le cabinet d'avocats a désigné le Québec comme étant la province de Québec. Alors que le cabinet de notaire sait que le Québec, c'est n'est pas une province, c'est un État national depuis l'an 2000, par la loi E20.2, la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État du Québec. Mais imaginez-vous que la notaire et les notaires là-bas me l'ont dit, on n'a pas droit de désigner Québec autre que province de Québec. On n'a pas le droit. Donc, il n'y a pas le droit de respecter la Constitution du Québec. La Constitution du Québec, là, elle est créée par la loi de l'Assemblée nationale du Québec, la loi A23.1 en 1982, alors que l'Assemblée nationale du Québec a été créée, elle, en 1968 sans loi de l'Assemblée nationale, parce que la loi de l'Assemblée nationale a été créée en 1982. Et l'article 15 de la loi de l'Assemblée nationale... Hein, qui a été créé en 1982, oblige un candidat élu ici à l'Assemblée nationale de prêter serment de respecter la Constitution du Québec. La Constitution du Québec a été adoptée euh, en l'an 2000. Donc, euh, ça se trouve à être 18 ans plus tard. Et là, c'est bien dit, la loi E20.2, c'est la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec et de l'État national du Québec que la société Saint-Jean-Baptiste continue à débattre devant les tribunaux comme étant la loi 99. Alors que c'était un projet de loi 99. Encore là, la SSJB, la société Saint-Jean-Baptiste du Québec, encore une gang d'imbéciles qui nous prennent encore euh, pour, euh, simplement, des parfaits abrutis. On est on est pour eux des imbéciles parce qu'on n'a pas fait la faculté de droit, parce qu'on n'a pas fait l'université. Ben moi, j'ai pas fait l'université, je pas fait la faculté de droit, je suis un briqueur maçon de métier. Mais le bon Dieu m'a donné euh, tout simplement euh, le don est de, de pouvoir comprendre ces choses-là et aujourd'hui des expliquer et de vous révéler la vérité. N'oubliez pas qu'ils ont accroché le Christ à la croix quand, parce qu'il révélait la vérité. La vérité ne doit jamais être révélée. C'est Satan qui, qui garde, euh, qui conserve la vérité à lui-même et qui permet tout simplement à ses suppôts de dire des mensonges, de compter des mensonges. Et euh, c'est tout simplement des gouvernants perfide. Lisez euh, dans votre dictionnaire de droit ce que veut dire le mot perfide. Et euh, ces mêmes gouvernants-là euh, euh, commettent des actes policides. Donc, euh, ça se trouve à être un crime contre l'humanité parce que on se trouve à tuer notre progéniture en vertu de la loi euh, sur euh, les laboratoires médicaux, à l'article 1J, qui dit qu'un fœtus, c'est un défunt. Non, non, pas un fœtus qu'on a tué, non. Un fœtus veut dire défunt, c'est synonyme de défunt. Donc, les gamètes avant le fœtus, l'embryon humain avant le fœtus, il n'a pas le droit de se développer, il n'est pas mort, parce que pour être mort, il faut avoir été vivant. Puis pour être défunt, il faut avoir déjà vécu. Imaginez-vous, je suis au courant de tout ça, je vous l'explique aujourd'hui. Vous payez des impôts et des taxes pour ça, pour la destruction de notre société, de notre progéniture humaine québécoise, canadienne, française. Et les juges vont vous mettre en prison, les banques vont saisir votre compte de banque, ils vont prendre le solde de vos comptes de banque pour donner ça à Revenu Québec et Revenu Canada, entre autres le mouvement des jardins, les caisses populaires des jardins qui financent tous nos artistes et ces artistes-là qui fonctionnent seulement avec des crédits d'impôts. Donc, c'est tout payé en cash, le monde, puis ça ne paye pas des impôts. Ça, c'est le monde artistique, ça va bien. Hein? Donc, ces gens-là, ils toi, qui s'amusent avec nous, comme, on, comme une belle gang d'imbéciles. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, n'oubliez pas une chose. Un, un politicien, un juge, un notaire, un avocat qui paye des impôts, alors qu'ils savent comme moi qu'il n'y a pas de loi ici, qu'il n'y a pas de constitution ici, deviennent complices et rentrent en situation de conflit d'intérêts pour protéger ces institutions illégales, illégitimes, inconstitutionnelles, anticonstitutionnelles, délictuelles, qui viennent voler dans vos poches votre argent. Et les avocats là, qui savent qu'il n'y a pas de loi, eux autres vont vous dire « ben Regarde, toi, tu ne payes pas des impôts alors que les autres en payent, on va te mettre en prison. » C'est ce qui est arrivé, moi, le 12 décembre 2014, Et Guy Fontaine, euh, euh, tout simplement, a dit « Écoute, euh, tout le monde paye pour euh, euh, financer le système. » Il venait de me mentir, puis c'est un parfait imbécile. S'il paye des impôts lui-même, il n'a pas le droit de payer des impôts. Il sait, lui, qu'il a pas de loi, il a fait la faculté de droit. Il sait qu'il n'y a pas de constitution. Il m'a envoyé en prison pour 25 jours. Ça tu du bon sens, puis il continue à payer des impôts. Il continue à financer de ces voleurs-là. Alors qu'il n'y a pas un sou de ça qui finance quoi que ce soit, ça ne fait que payer les intérêts. Écoutez, euh, je vous invite à écouter justement la vidéo euh, le vidéo d'Étienne Chouard, okay, un Français qui explique euh, toute la question euh, de la création d'impôts sur le revenu en 1913 euh, par Thomas Woodrow Wilson qui était président des États-Unis à cette époque-là. Quand ils ont créé la réserve fédérale américaine, quand ils ont créé l'immatriculation d'assurance sociale, quand ils ont créé un revenu états-unis, donc l'Internal revenu service des états-unis, et en plus de ça, euh, Thomas Woodrow Wilson s'est joint à la Société des Nations, qui est l'organisation des, des Nations unies aujourd'hui, qui ne voit absolument rien. C'est là tout simplement pour détruire et réduire la capacité des constitutions des pays, en se ramassant tout ce que gagne-là, à hein, même place, commencer à dire n'importe quoi sans aucune solution, sans aucun moyen de résoudre des problèmes comme au Rwanda, comme en Birmanie, comme euh, en, en Serbie, euh, en Syrie, partout. Partout au Moyen-Orient où il y a des guerres. Puis on met ça sur le dos des religions, on va condamner toutes les religions au complet. comprenez? On divise les gens. Moi, je suis quelqu'un qui croit, qui croit à ma religion. Vous comprenez? J'ai mon credo à moi. Je suis un catholique pratiquant. Et peu importe les gens euh, qui administrent euh, l'Église catholique, il y a des pécheurs là-dedans, la même chose que j'en suis un. Et puis, euh, écoutez, ça ne veut pas dire, moi, je demande au bon Dieu de me pardonner. Et euh, oui, c'est vrai que je ne lis pas la Bible tous les jours comme certains peuvent le faire, mais au moins, à quelque part, tu sais, on a besoin de nourrir notre cerveau de spiritualité. Ça remplace les pilules, ça remplace les antidépresseurs, ça remplace toutes ces cochonneries-là qui, qui reviennent avec des effets secondaires qui sont là pour vous tuer. Et n'oubliez pas que votre personnalité juridique, c'est le système de santé publique qui l'a créé. Donc, Jacques Normandin 231-249-525, et Jacques-Antoine Normandin qui n'a pas de numéro de science sociale... Ben, c'est des personnalités juridiques à cause de Normandais, par la loi 6 du fruit de l'an 2. Donc, Normandais ont été créés le 23 août 1794, et c'est la propriété du gouvernement. Quand on vous appelle M. Normandin, M. Lessard, M. Dubé, Mme Normandin, Mme Lessard, Mme Dubé, etc., c'est des choses qui ne vivent pas. On appelle ça euh, des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux. Et c'est ces gens-là qui payent des impôts, vous savez que la Constitution canadienne de 1877, par l'article 93, s'adressait à des êtres humains. Elle ne s'adressait pas à des choses. Elle ne s'adressait pas à M. Normandin, M. Lessard, M. Dubé, Mme Normandin, Mme Lessard, Mme Dubé. Non, non. Elle s'adressait à des humains. À Jean-Joseph Antoine Pierre, qui est baptisé. À Joseph Fernand Claude, qui est baptisé. Hein? Et ainsi de suite. Il n'y a pas de nom de famille. Un nom de famille ne se baptise pas. Et quand ils ont pris un de vos noms, dans vos quatre noms qui forment un seul nom de baptême, automatiquement, ce nom-là, comme Jacques Normandin, lui, il n'est pas baptisé. C'est une chose, et lui ne meurt pas. Quand Joseph-Antoine-Pierre va mourir, Jacques Normandin reste la propriété de l'État. Pareil comme sur Facebook. Sur Facebook, essayez pas d'éliminer euh, vos pièces d'identité ou quoi que ce soit, comme là, actuellement, moi, je suis bloqué par Facebook, partout, mais Facebook reste avec toutes mes pièces d'identité. Il y a le contrôle de ça. C'est pas mes pièces à moi, c'est les pièces d'identité d'une personnalité juridique qui est la propriété du gouvernement. Imaginez-vous. C'est le même pour toute la planète. Si ont 2 milliards de clients, Facebook, c'est toutes des choses. Puis Facebook m'a déjà demandé de leur fournir ma carte de permis de conduire et ma carte d'assurance maladie comme pièce d'identité. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et là, je suis bloqué par Facebook. Donc, ce que je fais, ce que je vous enseigne, c'est puissant. Parce que si Facebook est rendu là, à poser des questions comme ça. Écoutez, vous pouvez me rejoindre sur un euh, Gmail, ok? Google Gmail. Jacques Antoine Normandin 17, @gmail.com. Jacques Antoine Normandin 17, tout écrit ensemble @gmail.com. Et Jacques, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est J A C Q U E S. J A C Q U E S. Si tu oublies le S ou le C. Ça passe pas. Donc, euh, on pense à cet automne, il y a des élections qui s'en viennent, vous êtes en pleine campagne de séduction, il y en a plein à la télévision, c'est tout du monde qui sont censés payer des impôts, puis si ces gens-là sont intelligents, ils sont honnêtes, ils vont vous dire qu'ils n'en payent pas des impôts parce qu'ils le savent eux-mêmes, qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution. Sinon, ça reste des campagnes de séduction. Ils vont vous fourrer, ils vont, ils vont continuer à vous endetter et c'est une fausse dette. On est endetté de 174% de nos revenus. Que ce soit un revenu de retraite ou un revenu de travail, vous êtes endetté de 174% de votre revenu. Souvenez-vous de ça. Et quand on fait des recherches euh, sur Internet à savoir c'est quoi l'horloge d'endettement du Québec, il y en a une est rendue à 277 milliards, et l'autre est rendue à 40, 472 milliards. Alors qu'ici au Québec, on est seulement 8 millions de population. Puis là-dessus, ben, les vieux ne travaillent plus, les enfants vont à l'école, et ceux qui travaillent, écoutez, c'est ceux qui vont voter, il y a 6200 personnes qui ont droit de vote. Il y a 6, 000, euh, 6 millions 200, 200 000 personnes sur 8 millions qui sont enregistrées pour voter. Donc, aux élections, il va y avoir 6 200, euh, 6 200 000 bulletins de vote que le gouvernement est obligé d'avoir fait rédiger. Donc, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. On va voir jusqu'où ça va aller. Mais mettez-vous bien dans la tête. N'oubliez pas que Quelqu'un qui paye des impôts, alors, quelqu'un qui, qui a fait l'université, les avocats, les notaires, les juges, les députés, les ministres, qui ont fait l'université, les économistes, les banquiers, les comptables, tout ça, là, qui ont fait l'université, s'ils vous disent qu'ils payent des impôts, c'est qu'ils sont, sont complices avec Revenu Québec de voler toute la population ouvrière, qui essayent de travailler. On a vu euh, euh, toutes les compagnies actuellement, les congédiments un peu partout. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il veut? Il veut votre bien, il veut tout. Il veut vos impôts. C'est tout simplement. Alors que les autres n'en payent pas. Si vous dites qu'ils en payent, vous ne savez plus en en payé parce que c'est des bandits, eux autres, qui financent un système hors-la-loi, inconstitutionnel, illégal. Mettez-vous ça dans la tête. Ne vous sentez pas réduit à, à, à l'imbécilité ou, ou, ou, ou à être des gens nuls qui ne connaissent rien. Non, pas du tout. Il n'y a pas de constitution ici, il n'y a pas de loi ici, et dans le Code criminel, la loi crée l'infraction. Mais dans le Code de procédure pénale à l'article 3, euh, 3 du Code de procédure pénale, n'oubliez pas que les juges ont un pouvoir absolu, souverain, au-dessus des parlements. Au-dessus des législatures, ils peuvent faire n'importe quoi, ils n'ont pas de compte à rendre. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Revenu Québec. La Cour du Québec, les tribunaux judiciaires du Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour d'appel du Québec, c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises de revenu Québec sous la forme juridique 88. La Chambre des communes, le Sénat canadien et l'Assemblée nationale est enregistrée avec les directeurs des poursuites criminelles et pénales, le ministère de la Justice du Québec, le ministère de la Justice du Canada, c'est tout enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec sous la forme juridique 88. Donc, c'est quoi la démocratie Regarde, il y a, en Chine, il y a un président qui vient d'être nommé à vie. Bien, ça équivaut à un roi, à, à la monarchie. Ici, la démocratie, tout le monde est amoisé contre ça. Ben oui, la démocratie, ici, on est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, puis le gouvernement nous endette par-dessus la tête. Puis c'est ça, la, leur démocratie. La démocratie, c'est de fourrer le peuple. Sa démocratie-là, il faut qu'elle change. La démocratie, c'est de fourrer le peuple. Alors qu'on regarde, c'est ça, ce qui se passe actuellement en Chine, et on regarde euh, Poutine en Russie. Écoute, oui, euh, je ne suis pas d'accord avec toute la façon qui peut fonctionner, mais c'est quand même de la dictature. Et cette fameuse dictature-là fait que ces gens-là sont rois quelque part. Mais si les gens mangent bien, si les gens sont, sont vraiment confortables dans ce qu'ils font... Est-ce que les Chinois sont endettés à 174 de leurs revenus? Ça n'aurait pas de bon sens. Alors que nous, ici, imaginez, il y en a qui font faillite. Là, les cultivateurs, là, à 60 de leurs actifs, sont en faillite. Alors que nous, à 174 de nos revenus, on peut se péter les on peut partir en voyage, on peut acheter des maisons, des belles voitures, on va aller dans tous les festivals cet été, on va s'amuser. Et tout le monde va voter pour le Parti libéral, pour le Parti québécois, pour la CAQ, et pour les, les nouveaux partis émergents qui rentrent dans et Québec solitaire, uh, solidaire, quelque chose de, de plus insignifiant que ça, ça se peut pas. Donc, imaginez-vous. Euh, ces gens-là sont au courant qu'il n'y a pas de loi, je leur dis, ils sont au courant. Je les ai tous informés de ça. Les médias sont tous informés de ça. Personne n'a réagi. On ne vous dit pas la vérité. Donc, si on ne vous dit pas la vérité, comment croire l'endettement qui est publié dans les journaux? Comment croire que ces gens-là payent des impôts? S'ils en payent, ils vous volent parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de constitution. Puis s'ils en payent pas, vous n'avez pas à en payer non plus. Parce que vous avez quand même votre sûreté. Comme dit si bien Pidaou, puis il a raison. Votre sûreté, c'est chef chiffre en rouge sur le 7. Sur le talon de votre certificat de naissance du directeur de l'État civil. Puis, euh, le grand chef, à quoi ça se hein, son, euh, sur, son talon, lui euh, son montant est de 161 millions, 000. Alors que moi, il est à 13 millions, quelques cent mille. Quand on voit une différence de même, c'est parce que c'est pas un numéro de dossier, puis votre numéro de dossier, vous l'avez. Parce que vous allez voir, euh, euh, quand vous avez un numéro de document, vous l'avez sur le talon, puis vous l'avez aussi sur la partie supérieure de votre certificat de naissance, où il y a l'inscription. Moi, il y a l'inscription euh, 11 951 04 149 844. C'est comme ça qu'il faut calculer ça. Puis 11, c'est une personne morale, parce qu'ils ont rajouté le nom le nom de famille, à partir de votre nom de baptême. C'est pas 1-1951-04-149-844 qui veut dire 1-Canada, 1951, votre date de naissance, 04 qui veut dire Québec, puis 149-844 qui est votre numéro d'enregistrement de déclaration de naissance vivante, la formule D, numéro 149-844, c'est pas ça. C'est 11-951-04, 149, ou 144, parce que 11, c'est votre nom de famille, c'est une corporation. Souvenez-vous de ça. Puis montant en bas, c'est le gouvernement qui l'administre, vous n'avez pas le droit à ça. Vous n'avez pas le droit à ça. Mais un jour, ce n'est pas fait pour s'acheter de la gomme, ça. Ça, c'est fait pour payer vos impôts. Ça, c'est fait pour faire fonctionner le système carcéral. Ça, c'est fait si le gouvernement a besoin d'argent pour ci ou pour ça. Ils peuvent prendre de l'argent là-dedans, mais ça va prendre votre autorisation, parce qu'à ce moment, vous le savez. Ne soyez pas imbécile, là. À ce moment, vous le savez. Tout le monde ici, on est 8 millions au Québec, 8 millions 300 000. Tout le monde vaut au moins... Voici, il y en a un qui est à 4 millions. Le plus beau que j'ai vu à date, il est à 4 millions quelques cent mille. Mais généralement, ça joue entre 5, 7, 8 millions. Donc, c'est comme ça. Là-dessus, je vous laisse... Une bonne journée et réfléchissez à ça. N'oubliez pas les élections à l'automne. Si vous allez voter, c'est pas compliqué. Vous allez dans l'isoloir avec un stylo. Vous buffez à l'encre tout le nom, le nom de tous les candidats au complet. Tous les candidats au complet. Vous revenez à la boîte de scrutin avec vos bulletin plié. Le scrutateur va déchirer le, le, le, le, le, le, le, le, le talon, si vous voulez, de votre bulletin de vote. Et là, vous prenez votre bulletin de vote, vous le mettez dans vos poches, puis vous vous en allez avec. Si quelqu'un vous arrête, vous l'ouvrez, puis vous le montrez à tout le monde. Regardez, je l'ai annulé. Il est à l'encre. C'est à moi, le bulletin, c'est moi qui ai voté. Il est annulé. Puis gardez-les précieusement, parce que ça, là, c'est ça qui permet au gouvernement d'aller chercher entre 800 milliards et 1000 milliards pour 4 ans, pour son fonctionnement. C'est pas les impôts qui font fonctionner ça. Puis les gens sont pas au courant de ça. Ça, c'est un papier filigrane, puis ce papier-là n'est pas censé se répéter dans dans, dans, dans l'imprimante de, de, du papier à l'intérieur de lui-même. Ça ne se répète pas chaque année. C'est toujours nouveau. Quelque chose de spécial. Il y en a qui sont au courant de ça, mais ce n'est pas tout le monde. Puis c'est les marchés boursiers qui contrôlent tous les gouvernements, qui contrôlent toutes les constitutions. Et qui est dans les marchés boursiers? Bien ça, c'est les gens les plus importants au pays ici qui sont tous les marchés boursiers et qui font de l'argent avec l'intérêt de votre argent à vous. Vous comprenez? Euh, la péréquation, vous oubliez ça, là. T'sais. Le gouvernement, ça a été dit depuis longtemps, que ici, quand le gouvernement du Québec recevait sa péréquation, il mettait ça dans des comptes ailleurs pendant un an de temps, puis tous les intérêts, l'intérêt, ça, ça ne va pas au gouvernement, ça va dans les de ceux qui ont placé l'argent. Ça va bien? Bonne journée tout le monde!